Non, non, non, jamais ne pas sera. La parole de Dieu, jamais ne pas sera, non, non. Jamais ne passera. pas se sur un point. La parole de Dieu, jamais ne pas sera. Non, non, non, non, non, jamais ne pas se. Sera point de Dieu, jamais ne pas celui qui vaincra sera vêtu tu Son nom restera dans le livre de l'agneau, non, non, non, non, non, jamais ne pas sera pas par de Dieu, jamais ne non, non, non, non, non, jamais ne pas sur un point par un, deux, deux, jamais ne passe Pourquoi t'attacher à ce qui passera Venez à Jésus, qui vous donne sa vie, non, non. Cela que nous nous reposons, notre Dieu, sur l'assurance et la certitude que nous donnent les saintes Écritures. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole à toi ne pourra jamais passer. Et celui qui croit à tes paroles à toi, ce que tu as déclaré, vivra et ne verra point la mort, mon Sauveur. Quelle assurance que nous avons auprès de toi, mon bien-aimé Père Saint, et que la grâce que nous avons su trouver, mon Sauveur béni à ce que nous puissions avoir ce moment béni dans ta présence encore aujourd'hui, où nous sommes rassemblés en cet endroit, Seigneur, Oh Dieu, selon ta parole à toi, mon béni de mes Pères Saint, Parce que nous n'avons pas cherché à pouvoir faire quelque chose venant de nous, au notre Dieu. Nous avons simplement désiré être conduits, éclairés encore par toi, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui conduit réellement nos pas, mon béni de mes Pères. Nous te sommes vraiment reconnaissants encore. Oh Dieu, comme tu l'as dit encore dans ta parole à toi, mon béni de mes tu es celui qui nous éclaire par ta lumière à toi. Nous voyons également aussi la lumière. Et c'est dans cette lumière que nous marchons aussi également, aussi aujourd'hui, Père. Oh Dieu, pour pouvoir te célébrer selon réellement ta volonté, Ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint. Que tu sois donc exalté, mon bien-aimé Père Dieu. Pour chaque cœur encore aujourd'hui, Seigneur, qui s'est levé encore, bénémoine, pas pouvoir te célébrer avec beaucoup d'allégresse, mon bien-aimé Père Dieu. Seigneur, chaque cœur s'est préparé pour que toi, tu puisses être adoré encore aujourd'hui, Père Patridicent, avec un cœur qui est droit, un cœur qui est pur, mon bien-aimé Patridicent. Oh, c'est pour ça que nous sommes rassemblés en ces lieux, bien-aimé Père Saint, parce que nous aimons autant te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci encore pour la mot que tu as témoigné à mon frère et à ma soeur, ou de voir réellement voir ce que tu as fait dans sa vie, mon béni, de père, nous disons merci mon sauveur, béni. La témoigne que tu es réellement vivant, Père. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous te servons parce que tu es réellement le merveilleux, Père. Nous réalisons combien nous avons tellement besoin de toi, Père. Sois béni encore aujourd'hui pour les cantiques qui ont été chantées, Seigneur. au oh Dieu, pour tout ce qui a été fait en cet endroit. Seigneur, aide-nous. Là où nous avons manqué, mon béni, mon Père Saint, au oh Dieu, si nous n'avons pas fait quelque chose comme tu le voulais, Père, puisses-tu vraiment nous pardonner, mon sauveur à nous encore la grâce, voire elle même aussi améliorer et de faire comme toi tu, tu le veux Seigneur car nous t'avons aussi prié par au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen, Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié qu'il soit donc béni et aussi exalté que le Seigneur vous bénisse tous vous pouvez vous asseoir c'est toujours un grand moment et aussi un, un, aussi un honneur un privilège lorsque le Seigneur nous accorde aussi cette grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence, être dans sa maison. Et va bon, je prie pour que le Seigneur bénisse chacun de vous tous encore ce matin, vous qui êtes venus aussi de loin comme de près, que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de chacun de vous. Nous avons notre sœur Esther qui est venue aussi avec ses enfants, aussi avec notre frère Nathan et notre frère Enzo et son épouse, notre sœur Rebecca de... La France aussi, donc, ma soeur donc, de, de Lille et notre frère, de, aussi, je pense, du côté de la France aussi, où ils sont, et ainsi que, je pense que nous avons notre frère Syriaque et notre sœur aussi qui sont venus de Montpellier. Nous avons donc nos frères et sœurs qui sont donc aussi désireux de pouvoir venir pendant ces temps des réunions que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir et qui sont déjà aussi en chemin pour que nous puissions passer ces moments ensemble avec eux. Nous prions pour que les Seigneurs les gardent sur le chemin parce que c'est lui qui garde notre départ et aussi notre arrivée. C'est une joie de pouvoir être là avec chacun de vous aussi en ce jour dans la maison de notre Seigneur. C'est... Aussi hein, une grâce que de pouvoir avoir aussi des frères et, et des sœurs qui, et des jeunes comme des enfants et des petits-enfants qui viennent aussi dans la maison du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions louer et célébrer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour cet amour que vous témoignez à, à l'endroit du Seigneur au travers des chants et des cantiques où nos cœurs et nos âmes lui expriment réellement aussi de la reconnaissance et aussi beaucoup d'amour pour ce que lui, il est d'abord pour nous et aussi pour ce que lui, il fait pour, pour nous aussi. Nous lui disons merci. J'ai eu à pouvoir comprendre que notre sœur Christiane serait venue, je pense, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui dimanche à l'Assemblée. Oh, que le Seigneur te bénisse, ma sœur Christiane. Combien je suis heureux de pouvoir savoir que tu es de retour. Nous avons prié les Seigneurs et les Seigneurs nous a accordé la grâce de pouvoir te revoir encore parmi nous. Nous, nous disons merci à notre Dieu. La présence de chacun de vous, frères et sœurs, est aussi une grande bénédiction, une consolation pour, pour moi aussi, de ce que je peux avoir aussi des frères et des sœurs. Et surtout quand on peut voir ceux qui quitte tellement si loin pour se retrouver en cet endroit, enfin d'avoir la communion autour de la parole de Dieu, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Chaque effort que vous fournissez, chaque sacrifice que vous consentez, effectivement, pour arriver à pouvoir être dans un lieu comme celui-ci, j'ai la ferme assurance que le Seigneur notre Dieu récompensera chacun de vous. Ce n'est pas facile de pouvoir venir dans un endroit comme ça. Où nous sommes critiqués, où nous sommes considérés comme des priages, je pense quelque chose comme ça. Mais franchir le seuil et rentrer, s'asseoir ici, il faut vraiment la grâce de Dieu. Amen. Que son saint nom soit béni parce qu'il nous a vraiment accordé le privilège de réaliser effectivement ce que lui il est pour nous. Que Dieu bénisse aussi la chorale qui est ici, qui est un témoignage de beaucoup hein, dans différents endroits parce que. Lorsque je pars aussi là-bas, j'ai entendu aussi des témoignages qui sont donnés évidemment aussi en rapport avec la chorale. Mais c'est pour ça que j'insiste surtout, pour la chorale, surtout celle qui s'asseye ici devant, de pouvoir porter des jupes tellement si bien propres pour que les jambes ne puissent pas être à l'extérieur. Donc il faut bien veiller à ce que tous ceux qui s'asseyent ici et de manière à ce que... C'est cela aussi les miroirs extraordinaires à l'extérieur, effectivement, que, que nous avons. Donc, nos sœurs qui sont à la chorale doivent avoir des jupes appropriées, de telle sorte que quand elles s'asseyent, effectivement, même ceux qui sont à l'extérieur, glorifient aussi les seigneurs parce que c'est comme cela que cela est fait. Je me souviens encore du témoignage de notre frère Matin, vous connaissez D'abord, la première chose qu'il a eu à pouvoir entendre, c'était donc la chorale. Quand il a vu, quand il a entendu la chorale... Son cœur était tellement touché par la manière dont les, la chorale s'était... C'est pour ça que j'avais toujours eu à pouvoir dire, je regarde un peu, et j'ai toujours dit, je n'aime pas qu'on porte des T-shirts qui portent le nom Coca-Cola, euh, chewing-gum, je ne sais pas, choses comme ça. Il faut des, des vêtements appropriés. C'est vrai, on n'est pas là pour Coca-Cola ou schlumberg je ne sais pas rien. Donc, portez quand même. Si vous voulez porter les Schulumberg, asseyez-vous derrière. Mais ici, devant... Soyons simplement propres, parce que nous sommes aussi un témoignage des jeunes qui doivent porter l'uniforme. Hein? Est-ce que vous comprenez Parce qu'on je ne va pas dire oh, « oh, frère ». Mais je dis « il est normal que je puisse leur demander cela, parce qu'ils sont un témoignage ». Et ça vous gêne Ça vous gêne non. Si vous, ça vous gêne, ça ne les gêne pas. Parce que les gens peuvent commencer à regarder mais les fois et dire, ça vous gêne de pouvoir non. entendre cela ?» Vous aimez entendre ça non Oui Et bien voilà donc, si vous, ça vous gêne, et ça ne vous gêne pas, donc, c'est s'adresser à eux parce qu'ils réalisent l'importance qu'ils ont, effectivement, en rapport avec les choses de Dieu aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié. Nous le remercions de tout notre cœur et chaque jour qui passe, effectivement, nous sommes dans cette attente où nous avons la grâce et la joie de pouvoir être privilégiés. Parce que, il avait dit une chose qui est tellement, c'est pour ça que, je voudrais que ce matin, que chacun de vous, frères et sœurs, que parmi vous, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse baisser les bras ou se décourager d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que il n'y a aucune raison pour laquelle nous nous puissions être découragés. Si Christ notre Seigneur n'était pas mort, si Christ notre Seigneur n'était pas venu, alors je comprendrai qu'à un certain moment, il y a un découragement, parce que nous disons, mais comment nous allons nous en sortir Mais alors, que même lorsqu'il n'était pas venu, regardez d'abord l'excellence de l'excellent, même lorsqu'il n'était pas encore venu, qu'il ait été simplement annoncé. L'effet de l'avoir simplement annoncé, tout celui qui était découragé, Prenez courage. Juste simplement annoncer qu'il va venir. Oh, les os se sont fortifiés. Vous vous souvenez des jobs qui étaient dans l'Ancien Testament? Cet homme qui était dans le plus bas fond, ou oh, tout autour de lui, effectivement, c'est toujours très touchant. Dieu nous instruit d'une manière telle que nous, enfants de Dieu, nous puissions simplement, dans toutes les circonstances, lui dire « Tu es merveilleux ». De tous les, les êtres ou de tous les hommes, de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir, il n'y a pas de merveilleux que toi. De tout ce qu'on peut arriver à pouvoir même observer je n'ai pas trouvé quelqu'un qui soit comparable à toi. Je crois que nous l'avons entendu aussi une fois ici. Et quand on dit cela, lui, il sonne nos cœurs. Hein? On ne dit pas ça pour faire plaisir à l'èvre effectivement, non. Mais c'est quelque chose qui doit venir profondément dans le cœur. Parce que c'est vrai. Il demeure l'unique. Avec qui peux-tu le comparer Quand tu es triste, je peux juste te dire un mot, mais ce n'est pas seulement suffisant. Mais lui. Il est le consolateur. Moi, je suis pas le consolateur, mais lui, il est le consolateur. Vous savez, quand tu es triste, tu pleures, effectivement. Je peux avec les émotions humaines, mais lui, il sait plus que les émotions que je peux avoir. C'est pas des paroles à dire pour dire, mais c'est quelque chose que nous devons comprendre, effectivement. Nous sommes des humains, mais en fait, quand nous sommes vraiment accablés. Il n'y a aucune chose qu'un être humain peut faire, qui peut me faire ramener dans une position. Il faut. Tu peux m'apporter même quelque chose, effectivement. Mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui répare la chose. Donc, c'est lui le réparateur. Quand on parle de parents rédempteurs, sur la terre, on peut les avoir, mais ces parents rédempteurs-là, ils peuvent mourir un jour. Et alors, dans la commission de laquelle tu te trouves, tu peux aussi encore retomber là-dedans. Mais lui, il est le parent rédempteur. S'il si t'a racheté, il est impossible que tu retrouves encore dans l'esclavage, dans le... Parce que quand tu l'as payé, vous vous souvenez, non Nous avons dit ici, effectivement, ben, le prix qui était exigé, <rire> il fallait que quelqu'un paye le prix. Et Personne ne pouvait arriver à pouvoir payer ces prix-là. C'était en fait un prix au-dessus de tout ce qu'on peut qu arriver à pouvoir avoir pour pouvoir, parce qu'il fallait une vie. Est-ce que vous saisissez Je ne sais pas très bien que vous avez bien saisi. Dans les saintes écritures, il est bien dit que Dieu, te... sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que pour que toi, tu obtiennes le pardon. Parce que c'est moi qui ai besoin du pardon. Parce que c'est moi qui ai péché. Donc pour que moi, j'obtienne le pardon de mes péchés, il faut que les sangs soient versés. Amen. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le sang de qui C'est mon propre sang. Est-ce que vous comprenez Comprenez d'abord. Parce que quand on, toi, toi qui as péché, effectivement, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui... Donc, pour que moi j'obtienne mon pardon. D'abord, écoutez très bien. C'est moi qui suis pécheur. Donc, pour que moi je puisse obtenir le pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, qu il faut quoi qu'il y ait le versement de sang. Est-ce que vous comprenez Bon, maintenant. Je voudrais qu'elle nous comprenne, Parce que... <rire> oh, regardez très bien. Le sang qui devait donc être versé ne devait être dans une condition telle que <rire> quand elle est versée, elle puisse arriver à pouvoir apporter en fait à la personne, la personne même, le pardon en fait. Maintenant il faut que vous puissiez comprendre parce que vous l'avez entendu, mais c'est que vous puissiez comprendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que <rire> Je donne un exemple un peu plus simple. Cette personne, donc, elle a volé. Vous comprenez C'est ça qui a fait qu'effectivement, que selon la loi de Dieu, puisqu'il a volé, c'est la banque qui doit s'en suivre. Maintenant, pour qu'il vive, il faut qu'il y ait quelque chose, effectivement, qui soit fait, c'est-à-dire que, comme l'a dit, de pardon, il faut qu'il y ait un sang, c'est-à-dire qu'une vie qui doit racheter... La vie. Est-ce que vous suivez maintenant ne vit qui doit racheter la vie. Bon, maintenant, si cet homme-là, écoutez bien, mourait pour pouvoir racheter sa vie. Est-ce que vous me suivez Parce qu'il dit, bon, je vais alors mourir comme ça, je rachète ma vie, comme ça je suis sauvé. Même s'il mourait, son sang-là, c'est un sang qui est impur. Parce que c'est le sang. Que Dieu te bénisse. Donc ce sang-là, son propre sang, lui, il est suit. Il ne peut pas le sauver. Parce qu'ici, si, dans ces cas, c'est parce qu'il a péché. Il faut un sang. Donc, qui a une vie parfaite Qui n'a jamais péché oh mais où vas-tu trouver ce sang Parce que cet homme qui n'a jamais péché, il vit. Il n'a pas besoin de mourir parce qu'il est, il, a, il a, rien fait pour la mort. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, j'ai ma vie, j'ai mon sang, je marche, je suis sauvé, je m'en vais, je n'ai pas besoin de celui-là. Est-ce que vous comprenez? Je suis pas intéressé parce que c'est ma vie à moi que je dois donner pour acheter la vie un peu de la personne. Est-ce que vous saisissez? Ah, non. Ah, non. Vous savez, si c'était moi, que je n'ai pas été péché, mais, au moment où que cet homme-là, il, il a péché, pour qu'il soit sauvé, même si, mère lui-même, son sang ne peut pas, lui le pardon, enfin, le, le, le pardon, pour qu'il soit pardonné, il faut le sang pur de quelqu'un comme toi. J'ai un exemple. C'est-à-dire que toi, tu dois mourir pour lui. Comme ton sang est pur, là, eh bien, c est, c est, cette personne va avoir le pardon. Pensez-vous que j'allais accepter? Ah, non! <rire> Dans la, la pureté, je suis avec Dieu dans sa présence. Qu'est-ce que moi, je vais aller perdre mon temps? Il est responsable de ce qu'il a fait. Moi, je dois prendre ma vie à moi. Mais Si je la donne, évidemment, comment je vais la récupérer? Ah, mais oui. Je vais donner pour lui. Il va avoir le pardon. Je... Parce que cette vie que je donne, ça m'en a, a, lui appartenu. Et, et, et moi, je vais devenir quoi? Frères et sœurs, réfléchissez. Je vais devenir quoi Parce que si je donne ce que moi j'ai ici, c'est fini. Ça lui appartient maintenant. Il va vivre lui. Et moi, j'ai donné ma vie, je suis donc, je suis mort. Qui parmi vous C'est ça, frères et sœurs, parce que nous ne devons pas être là comme si on est J'aime, j'ai dit, non, il faut savoir pourquoi on l'aime. Pourquoi Parce que, frère, Jésus est Dieu. C'est là qu'on comprend combien c'est Dieu. Il ne peut pas être méchant. Non c'est lui qui a créé les cieux de la terre. Quand toi et moi, nous avons chuté, frère, nous avons péché, il a cherché la solution. Amen. Alléluia Il n'est pas resté comme ça pour dire, mais glorifiez-moi, non Il a cherché la solution. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia Oui, monsieur, oui, madame. Alors, comment peux-tu penser qu'il tu... peut te perdre, mon frère Jamais Il n'est pas resté tranquille sur sur son trône et dit que l'ange continue à pouvoir me servir. Oh, messieurs, c'est Dieu. C'est pour ça que ni les anges, c'est pour ça que tous ces démons ne peuvent pas comprendre Dieu. Quand Dieu vient vers toi et se fait connaître à toi, glorifie-le, mon Sauveur. C'est pourquoi que nous comprenons que tous ceux qui nous ont précédés, frères, n'étaient pas des combien, c'était de vrais. Et dire, mais mais mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Oh, gloire à Dieu Jésus qui est notre Seigneur Frère, quand on lit, regardez frère, c'est dans le livre de Romain, regardez bien Romain, je crois que c'est Romain au, au chapitre 8, je suppose que c'est cela. Romain au, au chapitre 8, je crois que c'est cela, oui. Nous allons le trouver ensemble, parce que vous le connaissez aussi, et voilà <rire> Ah, je pense que c'est ça, Est ce que vous vous souvenez que c'est, c'est, c'est, c'est, cela qu'il il nous fait part dans, dans, dans le livre de Romain au chapitre 8 et quand nous commençons même dans le premier verset de ce chapitre 1, hein, nous, nous nous, nous retrouvons dans une forte consolation en rapport avec, un, avec notre Seigneur. Et, et, et il en plus loin encore Il, il nous montre d'abord Quelle merveilleuse chose Et c'est là-dedans qu'il nous dit Que le souffrance dit en présent Verset 1 il dit Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Est-ce que vous entendez Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont ah, ah. Alors, comment ne pas chanter « Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. » C'est pour ça, frères et sœurs, ne perdons pas notre temps pour des choses inutiles. Nous avons besoin de chercher les choses qui sont beaucoup plus importantes pour notre âme. Il dit, mais il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, qui peut te faire sortir de là? Qui est celui qui a la puissance de pouvoir même te faire sortir ou te faire bouger à l'intérieur où tu te trouves? Personne. C'est pour ça que dans dans cela aussi, au verset 18, d'abord, il nous dit, verset verset 14, il nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont un esprit d'adoption. Alors, oh, Christ présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc nous, nous comprenons que effectivement que là où le Seigneur notre Dieu nous a placé. Il n'y a aucun homme, mon frère. Il n'y a aucun esprit qui peut arriver à pouvoir te faire descendre. Regardez bien, c'est écrit ici, parce que dans les livres ici <coughs> de Colossiens, pardon, Ephésiens, au chapitre 1. Et puis nous revenons au Romains, s'il vous plaît. Nous revenons. Ephésiens au, au chapitre 1. <rire> vous connaissez quand même Les versets Il dit Paul, apôtre de Jésus Christ Verset 1 Par la volonté de Dieu, aux saints Qui sont donc à Éphèse, Et toujours aux fidèles en Jésus Christ Que la grâce Vous comprenez ce que ça veut dire, non Parce que quand on est fidèle, nous chantons comme ce cantique qui s'est dit, jusqu'à la mort Vous connaissez cela Fidèle Jusqu'à la mort Tu seras sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles en luttant avec foi. Nous ferons quoi C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Est-ce que, est que vous avez compris Parce que quand nous chantons, vous ne connaissez pas ce cantique vous ne connaissez pas? Notre technicien, il n'est plus là. Vous savez, quand nous, nous chantons un cantique pour la gloire de notre Dieu, j'ai toujours eu à pouvoir dire, ne répétez pas les paroles pour répéter. Parce que chanter, c'est exprimer de l'amour, la reconnaissance à l'endroit de Dieu. Vous, vous dites à Dieu par, par les chants et les cantiques. Mais je crois que c'est sa prière qui pouvait dire que la, la, la louange brise les chaînes. Hein? C'est vous, c'est la Bible, là hein? Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'effectivement, que pour les Silas, dans la prison Qu'est-ce qu'il faisait effectivement Il louait, louait l'Éternel effectivement. Et n'était pas simplement que les paroles, non. Il le glorifiait vraiment pour ce que louait, il a fait pour. Parce qu'ici ils sont en train de flagellés comme ça dit. Oh Dieu du ciel, si je n'avais pas connu, ce fouet ne serait pas sur moi. Mais parce que je te connais. Donc je sais maintenant que toi, tu me connais. Amen. Si je souffre comme ça, c'est parce que tu m'aimes. Donc un chrétien, un croyant, arrivé, il a une façon différente de pouvoir regarder les choses qui se passent, effectivement. Les yeux que nous avons, qu'est-ce que nous disons Mais Dieu nous a accordé la grâce d'être appelés. Les aigles. Donc un aigle ne voit pas comme un corbeau. Il ne voit pas comme un vautour. Et si le vautour voit un peu différemment, l'aigle il monte plus haut. Et plus haut il monte effectivement, mieux il voit Amen. Donc. Alors il dit ceci il dit, il dit que la grâce et la paix Mais que Dieu soit béni Je vois là derrière, ma soeur là-bas Juste de, devant toi là ma soeur Il y a une soeur qui est assise là Juste devant toi deux, trois, trois, la soeur Marie, Marie, Il y a une soeur qui est assise là Ma soeur lève-toi un tout petit peu Celle qui est assise là je... C'est la soeur, lève-toi un tout petit peu ma soeur que le Seigneur te bénisse, ma bénédiction. sœur Que te bénisse richement. Je suis très heureux de pouvoir te... Vous voyez, j'ai tenté de lire, mais mon regard ont passé là-bas. Que Dieu te bénisse. assieds toi ma sœur. assieds toi Verset 3, il dit... Verset, verset 3, j'en ai verset 1. Verset 2, il dit... Mais, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, il dit... Béni soit Dieu. Vous suivez Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions usées, Ah, hein? bénédictions spirituelles dans le lieu céleste où Amen. Voilà, mon frère. Comment ne peux-tu pas réaliser que Dieu t'a appelé pour la bénédiction et non pas pour la malédiction Et là où Dieu t'a placé, même ton grand-père, même ton oncle, frère, soeur, comment est-ce qu'un démon peut arriver à cet endroit Il ne peut pas parce que tu es placé dans le hauteur. C'est pas moi qui dis. Dans les lieux célestes où c'est. Bien sûr, monsieur. toute sortes de bénédictions spirituelles. Donc, quand toi, tu as un problème, tu as une situation, toi, lève-toi simplement, glorifie Dieu. Il dit Seigneur, toi, tu savais qu'avant que je puisse être ce que je suis, c'est si que ça allait m'arriver. Alors ça ne peut pas faire faiblir ma foi, ni me faire vaciller complètement. Non, je sais que ceci, c'est pour me permettre encore davantage de te louer, de te glorifier, de chanter ton nom. Regardez, frères et sœurs, Dieu a dit quoi, à Jésus Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas vrai Il dit, c'est toi qui conduiras ce peuple. Tu le feras entrer. Nul ne tiendra. Il dit, mais je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Cet homme-ci. C'est pour ça qu'être un fils de Dieu. Dieu ouvre quelque chose au-dedans de toi. Il a entendu la chose. La parole que Dieu lui a donnée. Et il a cru à la parole. Le grand problème pour nous, c'est est-ce que tu crois C'est que vous savez toujours. Seigneur, tu dis, mais crois-tu cela C'est ce que si on doit croire. Il n'a pas dit, est-ce que tu sens cela au-dedans non, on dit, est-ce que tu sens Non, dis, mais est-ce que tu crois Le problème n'est pas de pouvoir sentir. Le problème, c'est pour moi, c'est de croire. Puisque, Seigneur, tu l'as dit, et je vais m'y accrocher là-dedans. Alors, arrivez bien. Parce que ça, c'est quand même important pour nous. Quand il a parlé ainsi à Josué, Josué a entendu. Vous suivez Voilà que Josué est maintenant, il s'en va. Et on lui a dit effectivement que tous ces territoires-là, on lui a dit, ça je l'ai donné. Le Seigneur l'avait déjà dit depuis à Abraham. Et Dieu veille toujours sur ce qu'il dit. C'est pour ça, nous devons être certains aussi si nous sommes la postérité d'Abraham. Nous aurons l'occasion de pouvoir le voir si Dieu le permet, en rapport avec cela aussi, dans les... pas aujourd'hui, mais un autre jour. Mais regardez, c'est absolument important, frère. Parce que les choses de Dieu sont toujours les choses qui, qui se connectent. Mm -hmm. Dieu ne fait pas un choix pour rien. Il sait ce qu'il fait. Donc, effectivement, que, quand il lui a dit cela, effectivement il s'est passé quelque chose. L'homme a entendu. Mais maintenant, il s'est trouvé dans une condition tout à fait difficile. Laquelle C'est qu'il s'est trouvé à un endroit où l'ennemi était là. Et maintenant, quoi Les soleils se couchent. Et la nuit commence à pouvoir prendre son ampleur. Parce que si la nuit prend ampleur, ben, l'ennemi se cache dans le fourreur, se disperse, ça sera difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il savait il savait une chose que Dieu lui avait parlé, qu'il serait avec lui effectivement voilà pourquoi cet homme quand il a vu la circonstance, il n'était pas effrayé parce que frère et soeur je voudrais que que chacun de vous même avec sa logique parce que vous aimez trop votre logique, votre intelligence avec votre logique, je crois que entre ciel et terre d'ici jusque là-bas où se trouve la lune c'est je crois c'est des milliards de kilomètres d'ici jusque là où se trouvent la lune et le soleil. Vous voyez c'est pas comme ici jusqu'en ou ici jusqu'à peut-être en Hollande. Vous comprenez Parce qu'en Hollande aussi. Mais c'est d'ici jusque là où se trouvent et, et, et le soleil. Quand vous regardez aussi, quand on vous montre effectivement aussi des images, effectivement, et vous voyez que <coughs> la Terre est, est dans une constellation il y a d'autres petites... Non. Ça se trouve dans l'univers. L'univers. Il est là. Puis, puis le soleil, quand même, à des milliers de kilomètres. Hein. On ne pas si loin par rapport à la Terre, évidemment, aussi. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses. Et bien. Puis la lune aussi. Parce que notre intelligence, doit toujours. Mais maintenant... Un homme qui est dans un coin, vous savez, sur la terre quelque part là-bas, vous savez, dans, dans les méandres même des, des, de ces contrées-là à l'époque, plus bas là-bas. Vous comprenez C'est pas que bon, que on l'avait fait monter sur une... Ou même dans un avion, et il était dans un avion pour que sa voix puisse bien. Non, il n'était même pas dans un avion, il était sur terre, Mais bas là-bas. Cet homme se tient debout. Il regarde bien avec ses propres yeux. Que le soleil se trouve tellement si loin. Donc, c'est tellement si loin. La Lune également aussi. Parce que même si tu grilles C'est tellement manière, tu ne même pas atteindre même là au niveau de deux yeux, par exemple. Vous comprenez Parce qu'il y a des satellites tout autour, effectivement. Aussi, c'est maintenant des satellites, mais La distance. Votre attention, s'il vous plaît, frère et soeur pour ne pas toujours dire Dieu ne fait rien pour moi, ça ne change pas dans ma vie. Mon frère et ma sœur, Dieu fait toujours. Amen. Si Dieu ne faisait rien pour toi, comment ça se fait que tu es vivant aujourd'hui? Rien que le fait de pouvoir être sorti chez toi et de venir s'asseoir à cet endroit, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Dieu peut-il simplement prendre soin de ton transport, venir ici sans prendre soin de ta vie à toi et ta santé à toi? Parce que les transports qu'il a permis ou bien les choses qu'il a permis, c'est pour que tu puisses toi marcher. Or, ce qui est plus important pour toi, c'est quand même ta vie. Amen. Donc, il peut prendre soin de l'accessoire sans prendre soin du principal. Donc, chaque jour et même chaque instant, Amen. Amen. chaque moment et chaque oui. seconde. Mais s'il si n'est pas écrit dans les scènes d'inquiétude que l'ange est l'éternel, il campe autour de ceux qui le créent. Donc, pourquoi pour les arracher, toi, tu ne le vois pas. Amen. Mais chaque fois Amen. que tu marches, Amen. le Dieu que tu dis, il m'a abandonné, il ne me voit pas, mais il est là. Amen. Pour toi, mon frère, oh, mais que Dieu te bénisse, mon frère Daniel. Pour toi, mon frère, et m'a ça, mon frère. Est-ce que vous comprenez oui. Vous suivez ici, c'est simplement que. Le Dieu dont tu penses qu'effectivement, qu ah, il ne voit pas ma souffrance, frère et soeur, il dit, mais ne laisses-tu pas Ne l'as-tu pas appris Est-ce que vous comprenez Quelle est la chose qui peut être, être dérobée aux yeux du Seigneur Parce qu'il connaît chaque chose, même les battements des ailes d'une mouche auquel toi tu peux écraser comme ça. trois fois nous l'avons entendu. Cette mouche-là. Qui vient sur tes affaires et tout ça. Quand tu tapes comme ça, tu ne pas, peux pas la voir. Pourquoi Parce que son temps n'était pas arrivé. Amen. Amen. Ah oui Il peut me mettre là, tu tapes comme ça. Il dit Comment ça se fait Parce que le battement de ses ailes sont comptés jusqu'à un oh. certain moment. Lorsque le, le temps est arrivé, maintenant quand il vient, tu fais comme ça. Parce que. Mais c'est la vérité, frère Il s'assoit, moustique Oui il je ne dors pas, mais c'est parce qu'on, il a, mais c'est vrai, frère, si Dieu peut prendre soin des oiseaux, des papillons, des moustiques et tout ça, des, des, des, on des, des... frère, et ne pas prendre soin de toi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous voulez plus que tout ça. Frère, hey, il faut que nous connaissons notre Dieu, que nous soyons fortifiés dans la foi. C'est pour ça que l'homme n'a pas regardé qui il est, mais il a regardé celui qui est toujours avec lui. Amen. Même s'il si ne voyait pas son place, effectivement. Mais il savait Amen. que le fait qu'il m'a dit à moi, Amen. je serai avec toi, c'est terminé, frère. Comme j'ai été avec eux, c'est fini pour moi. Ce que moi, je veux, c'est qu'ils me disent. Juste. Et c'est pour ça qu'en étant arrivé là, il oh, y a toujours, c'est souvent, pour quand ce que le Seigneur t'a dit, au moment de circonstance, ça s'est réveillé. Parce que ce que Dieu nous dit, et parfois, nous ne prêtons pas attention, nous sommes, parce que ça ne sert à rien de pouvoir venir, que ça soit être distrait, sorti. Ça ne sert à rien, frère si je me suis déplacé chez moi jusqu'ici je suis venu pour chercher quelque chose ah, parce que toi je disais à mon frère mais toi mon frère et toi ma soeur et je veux que vous compreniez cela aucun démon mais ça vous devez le savoir aucun démon ne peut être plus fort que toi Le problème, c'est de le croire. Et Satan, c'est qu'il s'est joué avec toi sur le doute. Pourquoi est-ce que nous disons cela Mais c'est parce que lui-même, il a dit. Et pensez que le Seigneur peut dire quelque chose qu'il ne sait pas dire. Il dit ce qu'il sait dire, il dit ce qu'il a dit. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez bien je vous donne le pouvoir sur quoi Sur toute la puissance de toi, C'est pour ça que le problème c'est que est-ce que tu as cru en lui C'est ce qu'il a dit. Il dit mais voici donc c'est pas moi qui ai écrit cela. On a voulu arracher cela mais c'est pas possible. Il dit mais voici donc les niveaux qui accompagneront qui Seulement les prédicateurs. Oh. Non messieurs non madame, non, ça ce n'est pas, il dit mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Merci. Amen, Amen. Amen. Amen. amen. amen. Donc les, les diables peuvent faire trembler le mur, tu ne trembles pas. Amen, Amen. Non mon frère, regardez, mais c'est vrai, pourquoi Parce que tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que l'écriture C'est parce que vous n'écoutez pas, vous ne lisez pas. Qu'est-ce que l'écriture te dit, toi C'est lui qui est en toi. Il est comment Plus ah grand. Ah. Il est plus grand que celui qui est dans Le Bien mort. sûr, c'est écrit Amen. Et, et l'écriture est la puissance de Dieu, monsieur. Amen. Donc Amen. moi je la crois, et eh bien je sais ce qu'il est qui est en moi. Amen. Qui est à moi, mais en fait c'est celui qui a créé toutes choses. Le problème, c'est de pouvoir être certain. S'il est donc en trois, Alors, nous avons bien compris et entendu qu'effectivement, que Dieu nous a placés à un endroit. où oh, aucun sorcier. Amen, mmh. Amen. Amen. c'est vrai. Oh, parce que j'ai appris que mon oncle là-bas, il est fâché. Il, il m'a demandé pour, pour la boisson de la fin de l'année. Et je n'ai pas envoyé... parce que, oh Oui, c'est maintenant que les demandes viennent. On arrive à la fin de l'année... Alors le coup de fil, les ceci et les cela. Il dit, tu dois savoir que je suis ton oncle, je suis ton grand-père, ou je suis et ton ceci et cela dans la famille, dans la ligne, et c'est moi qui suis. Alors quand il te dit tout ça, c'est pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses quelque chose. Donc toi tu te dis, ah, si je ne fais pas, alors comme je sais qu'il a peut-être eu à pouvoir Il pourrait me faire ça, ça, alors j'ai peur, il faut que je le fasse. C'est là en fait. Et la Bible dit que la divination, la sorcellerie ne pourra rien. Amen. Contre qui Jacob. Mais vous savez, les Seigneur nous parle comme ça, et puis nous sortons, on entend comme ça, ah, bon, il faut quand même que je... Bon, je ne sens pas, mais je fais qui, je ne fais pas, je risque d'avoir... Mes enfants pour avoir de problèmes. Mais nous l'avons entendu. Mmh. Amen. Amen. Amen qui veille sur la postérité du juste. Même pas toi-même. Non. C'est lui qui veille sur ton âme, il veille aussi sur ta postérité. C'est pour ça qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons jamais, alors peu importe le circonstant, nous devons jamais agir ni penser comme le gens. Le monde dans lequel nous sommes nous donne des droits. Mais il faut voir si ces droits se conforment à la parole de Dieu. Le monde a ses habitudes, le monde a, a ses logiques, a ses droits. Mais en fait, moi, je dois marcher selon ce que Dieu me montre dans sa parole. Très bien. Je vais vous poser une question. Parce que quand deux personnes viennent se mettre devant ici, il disent frère, parce que d'abord ils disent, moi je ne sais pas vivre, je vais mourir si, si je ne l'ai pas ou je ne l'ai pas à l'autre, comme, comme vous connaissez, c'est normal. Ne soyez pas trop silencieux parce que quand on rentre dans je ne vais pas rentrer dans le mariage et divorce. Je reviens dans un plus et puis romain, hein. avons dans Romain. Je vais donner un exemple. Oh, je, je, je, je, je ne vois plus très bien si je ne les vois pas, je vois plus très bien si je ne la vois pas. Donc, mais c'est une lunette pour bien voir le monde, c'est elle, et pour bien le monde celui. Tu si, si as beau donner quelques conseils, tu deviens le méchant. Parce que là, il faut vraiment être très, très prudent. C'est vrai quand même. C'est des choses dans lesquelles nous trouvons. Bon, alors, on a, on a frappé, frappé, frappé, frappé. Bon. Vous connaissez Balaam? Et Balaam, il, il est venu vers Dieu. Il allait faire une chose qui est impensable pour un prophète. Un peuple de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Voir que même si vous allez ou pour pouvoir chercher à pouvoir le maudire, la malédiction ne pourra jamais marcher. Amen. Parce que s'il est à Dieu, il est béni. Amen. Et quand Dieu est béni, qui peut maudire? Quand vous dites personne, vous le croyez aussi? C'est vrai, non? Amen. Ok, alors là, il est allé vers les seigneurs parce que, Balak. Ben je reviens à l'Ephésiens, ne vous inquiétez pas, que Dieu m'aide, que je puisse revenir là-dedans, et puis avec Josué, nous l'avons. Je me soutient. Merci. Balak ben lui envoie donc des messagers, pour lui dire que je te donnerai des temps, parce que c'est cela, si il effectivement. Alors, l'homme voit, et puis il dit, il lui dit bien, viens, maudis moi ce peuple. Parce que si tu le maudis, il sera maudit. Oui, c'est un prophète. Alors, c'est comme ça que il va prier pour demander à Dieu s'il pouvait partir. Il va donc, Balak, effectivement, pour aller à l'endroit où il pour pouvoir maudire. Mais ces peuples-là, Balak ne connaissait peut-être pas très bien l'histoire. En fait, vous suivez, frères et sœurs. L'amour de ce Dieu pour ce peuple-là n'a pas commencé au moment où il les a fait sortir de l'Égypte. Non, non, non. C'est là que les gens, Balak s'est trompé. Ça a commencé depuis le jour où il a fait sortir leur père. Abraham, frère, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas aimer une personne et détester ses enfants si tu aimes la personne oui. tu aimes ce qui lui fait du bien Amen. Est vrai. on est d'accord alors oui. Dieu est l'alpha et l'oméga oh. il a dit à Abraham en son temps je bénirai Amen. ceux qui te béniront Amen. je maudirai oui. ceux qui te maudiront Amen. et puis je rendrai ton nom plus grand toutes les familles de la terre seront bénies bien sûr que oui c'est écrit vous connaissez quand Abraham lui a parlé, effectivement, à propos de sa postérité, elle était là, vous connaissez, non Ce même Dieu lui dit, Abraham, moi ici, je serai ton Dieu. Il a fait alliance avec Abraham. Il n'a pas forcément arrêté là. Il a aussi ajouté aussi sa postérité. dit, mais je serai ton Dieu. Et les dieux de ta postérité après. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a dit que viens, viens, viens ici. Il dit, tu vois toutes ces contrées-là. Alors qu'il venait de sortir que Sarah et sa femme étaient stériles. Abraham ben, dit d'accord. Il te voit, vous êtes contré là, Abraham. Il dit eh ben, eh, je le donne à ta postérité. Après toi donc. Tout ça, tout ceci que tu vois là, effectivement, là où il y a les Gergaziens, les Éphésiens, les Gergaziens, les Ephésiens, tout ça, tout ça. Tu vois le Il dit mais, il dit mais, ils sont encore là jusqu'à ce que l'iniquité des Amoriens atteigne son compte. Alors, je le ferai partie, vous connaissez quand même l'iniquité. Alors, j'ai déjà donné ça à ta postérité. Est-ce que vous suivez Donc, ce n'est pas le jour où ils sont sortis, c'est depuis que le Seigneur a mis sa main sur Abraham, parce que nous l'avons entendu, non La postérité du Juste est toujours bénie. Vous pas entendu Donc, c'est comme cela que quand Dieu est venu effectivement pour parler à Moïse. Et moi m'a dit mais je leur dirais Mais qui m'envoie, il dit, mais les dieux de leur pays Abraham Isaac et donc la promesse qu'il avait faite effectivement Bon, quand Balak Est venu pour demander, il ne connaissait pas Les liens qu'il y ait Dieu avec ce peuple Parce que Il avait fait une promesse Abraham Toi, Tu vois, tu vas te reposer en paix Après, yes, quel bonheur Il dit, mais moi ici Je jugerai la nation à laquelle ta possibilité sera servie. C'est lui qui le fera du tort. Celui qui a des problèmes, effectivement. Il aura l'impression que je ne fais rien. Mais j'ai déterminé un temps. Lorsque 400 ans seront accomplis, je jugerai la nation. Est-ce que vous me suivez, frère Est-ce que vous regardez, frères et sœurs C'est pour cela que ne jouez pas avec Dieu. Vous avez l'impression que vous pouvez, hein, que tout se passe bien. Non, monsieur. Il y a un temps réservé pour la colère. Où Dieu va se réveiller aussi un jour à ton endroit. C'est pour ça que ton cœur soit toujours pur. Et quand tu vas servir Dieu, faire chose de Dieu, sois toujours droit. Ah oui, ne joue pas un double jeu avec l'hypocrisie. Ici, tu dis oui, dans le cas, tu dis non. Tu peux jouer avec les gens, mais un jour, tu vas le payer. Et penser aussi il aussi qu'il pouvait faire, faire n'importe quoi à ce peuple-là. Or, c'était un peuple qui appartenait à Dieu. Au temps marqué de Dieu, le jugement est tombé. C'est pour ça que vous avez remarqué, frères et sœurs, lorsque Moïse est venu avec l'autorité, je dis mais comment ça ne se fait pas, effectivement Non, frère, vous devez connaître Dieu. Moïse avait la puissance et l'autorité. Il est venu. Il a démontré, effectivement, la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé Le cœur de Pharaon a lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, au moment où Moïse entrait en scène, le peuple sortait. Alors si le peuple sortait, les jugements n'allaient pas avoir lieu. Donc, il fallait qu'il endurcisse le cœur de Pharaon jusqu'à ce que le jugement qu'il avait prévu de pouvoir faire tomber, qu'il puisse arriver à pouvoir tomber. C'est pour ça que quand on prie, ne commandez jamais Dieu. Seigneur, on a prié pour moi, je ne vois pas les changements. Oui, les changements est là. Oh, que Dieu nous enseigne. Qu'il nous aide, mon frère et ma sœur. Parce que quand il fait quelque chose, nous n'avons pas à donner des ordres à Dieu, ni à l'objet, comme vous dit mais et qui suis-je moi de pouvoir dire, Seigneur, fais-le maintenant pour moi. Je le veux tout de suite. Mais Si tu le veux tout de suite, va le chercher toi-même. Si c'est si, Dieu qui demande qu'il fasse pour toi, Dieu a sa façon de considérer les choses, la manière de pouvoir faire les choses, effectivement. ça, c'est absolument important que nous... Nous allons vite aller pour entendre. Et c'est comme cela que Dieu... Comprenez bien ce que vous entendez, frères et sœurs, parce que beau que quand vous passez par l'épreuve, non, mais eh, ben, je, je suis passé à l'hôtel, on a prié pour moi, et Seigneur, tu as dit que quand on prie, on est guéri. mais comment je sors, je suis toujours en train de pouvoir boiter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, avec ce que Moïse avait, la chose pouvait s'accomplir directement. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il avait une raison. C'était les jugements qui devaient tomber. comme ça que les jugements tomba. Et le peuple sortit. Le peuple sortit. Parce qu'il était un peuple qui avait la promesse qu'il soit conduit dans un pays de la promesse. Et ça, Balak ne l'a pas vu. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas vraiment ce que Dieu fait dans un frère ou dans une sœur, alors il faut s'éteindre. Ne vous précipitez pas à voir les yeux, les les, les, les les trucs à terre, ah, c'est à cause de ça. Souvenez-vous Dieu ah, m'aide. Pour que je puisse ne pas vous retenir très longtemps, je puisse arriver à pouvoir revenir à ce que nous avons lu. Souvenez-vous des joies-bas. C'est pour que nous pensions autrement que nos habitudes, nos caractères, nous critiquons trop des gens. Nous parlons trop de mal. Et si c'était comme ça, ça allait se passer comme ça, comme ça. Mais qui es-tu pour arriver à pouvoir porter un tel jugement Nous avons beaucoup à apprendre de Dieu en fait. Quand on a regardé Job, qu'est-ce qu'on a dit de lui On l'a critiqué. Il a certainement péché, il a fait Il y a, a eu des péchés qui sont cachés, parce ben, ce n'est pas possible. Hein. Et puis en plus, en plus, en plus, en une journée. Il était là, toujours tout bien, dans la pouf, pas boum, tout cela tombe. Donc, tout ce qu'il avait, vous lisez si souvent, il faut prêter attention. Tout ce qu'il avait est parti. On a dit quoi, effectivement Lisez ce que les amis ont dit. Tu as, tu as fait des secrets cachés. Tu as eu à pouvoir avoir des péchés ainsi que Dieu a pu découvrir. Parce que ce n'est pas possible. C'est toujours un pécheur comme ça qui est menteur, qui cache des choses, Mais, effectivement. Cela arrive, effectivement. Mais il ne s'est rendu pas compte. Parce qu'il n'était pas monté là-haut. C'est pour ça qu'il faut que nous contrôlions nos lèvres. Nous avons tendance, le grand problème qui peut amener beaucoup en enfer. N'oubliez pas hein, ce que vous entendez ici. Hein, le, la chose qui peut aussi amener beaucoup en enfer, c'est votre langue. N'oubliez pas, ne prenez pas ça comme les gènes. Ta langue à toi peut t'amener en enfer. Vous connaissez à propos de la langue dans les Saintes Écritures, non C'est la gêne et tout ça, avec une langue. Et t'amènes elle-même, toi-même, parce que ce que tu sautes à bout, c'est la gêne. Quand tu parles, tu blesses. Quand tu, toi, quand tu ouvres la bouche, c'est simplement pour que les gens rentrent à la maison en train de pleurer. Mais c'est comme ça. Il est aiguisée, évidemment, avec un vénin. Tu vois la souris Et puis tu fais sortir les verbe. Et la personne qui est à côté de toi, et même la personne qui va entendre. Frère, un fils de Dieu ne peut pas être comme ça. Quand la parole sort de ta bouche, ça, c'est plein de grâces. Amen. Et puis, cessez d'être des hypocrites doubles. Vous êtes là assis, vous glorifiez Dieu, puis quand vous sortez, vous commencez à critiquer. Dans votre propre... Vous faites quoi ici, en fait Vous vous condamnez vous-même encore puissamment, parce qu'il aurait mieux fallu que tu ne sois pas ici, que tu n'aies pas entendu, que tu n'aies pas vu, mais que tu sortes, tu puisses mener un pied avec les Sanhedrin, les pharisiens. Ah, et puis un pied avec nous. C'est comme ça qu'il y en a qui sont ici en train de toujours guetter. Pour voir à peu près, est-ce que c'est toujours des dieux. Ils sont là, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est toujours des dieux parce qu'on nous a parlé, mais on va quand même observer encore. Et c Aussi longtemps que tu es comme ça, tu ne feras jamais de progrès. Amen. Vous connaissez Judas Amen. Amen. Judas était là avec eux tout le temps, tout le temps. Mais Judas avait toujours un pied chez les sallédrains. Les pharisiens, ils s'entendre avec les pharisiens. Et plus tard, ils étaient là, ils Ils voyaient tous les miracles qu'on faisait faire cela, mais ils toujours pas très convaincus. Ne soyez pas Judas. Amen. Soyez comme Jean. Amen. Amen. Il mettait sa, sa tête sur la poitrine Amen. de maître. Jamais quelqu'un comme Jean ne pouvait trahir le maître. Oh non mon frère, d'ailleurs c'est pour ça que tous ceux qui étaient autour ils connaissaient l'amour de Jean pour le maître. Il a dit oui, il était grand, il était un papa, il était mais il allait mettre sa tête sur la poitrine du maître. Et quand il y avait un problème, de Merlin de vos a tout le monde a tremblé. Pierre regarde Jean dit, toi qui es toujours sur sa poitrine, tu peux connaître les secrets. Je comme ça, il me dit, demande-lui parce que quand tu lui demanderas, tu vois, avec toi il va le dire. C'est comme ça que quand nous voyons qu'il y a quand même un don que Dieu utilise d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pas que tout le monde doit avoir ses dons en question, mais si Dieu l'a mis, alors il dit, ah ben Dieu soit béni, on l'a, maintenant on doit l'utiliser aussi pour nous. Toi tu as un don, tu as mais lui il a un don que Dieu lui a donné. On tourne en tout quand même. Pourquoi Pourquoi toujours lui Mais non Pourquoi toujours Jean sur la poitrine Non, Pierre a dit, non, nous sommes heureux d'avoir Jean. Comme tu es tout prêt, demande-lui. C'était bénéfique pour tout le monde. C'est comme ça qu'on a pu pouvoir penser à qui je donnerai les mots au trempler. Et puis, frère, nous, on doit être réveillés. On doit comprendre les choses de Dieu. Et Alors, il dit, nous avons d'autres en de mots. Balam, vous connaissez, Balam a demandé. Dieu lui a dit, non, vous connaissez, non. Pour ne pas les trouver les puis pas bon. Et puis, il insiste encore. Il insiste encore. Il insiste encore. Il insiste encore. Et puis Dieu lui dit, bon, vas-y. Il a tellement insisté, insisté, insisté, insisté, insisté. Mais il ne voyait pas que quand Dieu lui a dit non, c'était sa volonté vraiment de bonheur, parfaite pour que lui ne s'égare pas. Et, Balaam, il avait les yeux étincelants comme tu vois les messieurs qu'on dessine avec des dollars dans les équipements. Blink, blink, blink, blink. Ben, mais oui, c'est ça le problème. Et là, à ce moment-là, on n'écoute plus la parole de Dieu. Hein. On est seulement focalisé parce qu'on m'a appelé. Et puis comme il m'a appelé, il a reconnu que je suis et je suis le voyant. Je suis donc le prophète. Ce n'est pas le titre qui est important, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Alors, il dit, et puis, et puis quand il envoie encore, quand, quand, quand, quand il vient, il dit, oh, je reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Tu vois Dieu donner un Alors ça fait un peu comme ça. Il dit. Oh, vous connaissez quand même. Hein? Aujourd'hui, ils sont avec toi. Ils te mettent trop des fleurs, des hologes, de tout ça. Ils vont mais les jours où tu vas dire quelque chose. qui va pas passer sur leur conflit. Ils vont, ils vont te placer devant les faux. C'est pour cela, non Ceux qui te lèvent aujourd'hui, demain, ils vont t'abandonner. C'est 100% la vérité. Parce que dans la Bible, c'est confirmé. C'est pour ça que nous glorifions Dieu. Quand on nous aime, nous sommes heureux. Quand on nous déteste aussi, nous sommes heureux. Amen. Parce que si, quand on nous déteste, nous baissons, évidemment, comment on va marcher Si on nous déteste encore, on baisse encore, on baisse encore. On même, ça va. On me déteste, ça va. D'ailleurs, c'est quand on vous déteste, ça vous pousse encore. Plus. Ah Seigneur, qu'est-ce que je fait je, je suis innocent, mon Dieu. pitié de moi, tu cherches encore Dieu. Il ne se rend pas compte que toute chose qu'on coupe, pour le bien, c'est qu'il y a Dieu. Vous avez du temps oui, parce que toi en tant qu'enfant de Dieu, tu, il faut que vous retenez ce que Dieu nous dit. Amen. La défaite n'est pas pour toi. détéronome chapitre 28. Amen. 15, 15. Amen. Et, et, et peut-être qu'il y a longtemps qu'on l'a lu. Vous, vous voulez qu'on le lise, non Amen. Oui. Et puis nous revenons dans Romain, peut-être qu'on va, on va terminer là aussi. En hein? Romain avec, et puis bon, je, je, je, je, je, je Josué, nous l'avons. Hein? Et, et, et, et là, nous terminons hein, pour que euh, nous puissions aussi rentrer à la maison. Ah, que Dieu soit béni. Je le remercie vraiment pour son soutien. Il est bon. Amen. Vous ne pouvez pas réaliser ce qui se passe le matin, mais quand on peut se tenir, on sait d'où l'on vient. Parfois, vous pouvez attendre sans voir la personne, mais c'est une grâce Amen. que Dieu donne effectivement. Le combat est très grand, vous savez. Mais le Seigneur nous soutiennent. Amen nous accorde l'aide et je le remercie de tout mon cœur. Dans le livre de Deutéronome, nous y sommes, Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous savez, c'est toujours une grâce quand on peut revoir ce frère et soeur. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'entretemps. Deutéronome 28. C'est pour ça que nous devons jamais avoir de mauvaises pensées à qui que ce soit. Quand un frère passe par l'épreuve, nous prions avec lui. Quand une soeur passe par l'épreuve, nous prions avec elle. Verset 20, chapitre 28, verset 1, il dit, si donc tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandront donc sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Vous connaissez ce que c'est, non hein? Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront... Vous avez entendu cela Amen. Donc, vos enfants, vos bébés, est-ce que vous comprenez Amen. Même si vous avez... Vous savez, ce qui... Non, Dieu est très Seigneur, si nous pouvons avoir vraiment le temps... Amen. La Bible, c'est merveilleux, frère, parce que, regardez, même si toi, frère, ou toi, soeur, tu es marié avec une femme, ou toi, frère, toi, soeur, tu es marié avec un homme, qui lui, il est, est quelqu'un qui s'occupe même pas des, des enfants, il est vraiment euh, un païen qui, qui va boire à gauche, à droite, qui, qui te crée des problèmes tout le temps. Les enfants aussi, vous comprenez, bon, vice-versa. Mais... Ces enfants-là que vous avez eus avec cette personne, effectivement, si vous ne connaissez pas Dieu, les choses seraient différentes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, regardez comment l'écriture nous fait savoir, vous connaissez cela, hein? il dit, à cause de la femme, la foi qu'elle a dans le Seigneur, ses enfants sont bénis. Ces enfants sont protégés à cause de la foi que la personne a dans le Seigneur. Donc, croire en Dieu est un privilège merveilleux, même si tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, dans ton couple, que tu as un mari qui ne croit pas comme toi, mais à cause de la foi que toi, tu as, ta maison à toi, elle est gardée. C'est la vérité. C'est là que quand nous entrons dans les domaines du mariage et du divorce, Alors nous comprenons Nous comprenons Que le croyant le Véritable enfant de Dieu Le croyant C'est lui qui est né de Dieu C'est lui qui aime Dieu C'est lui qui croit en Dieu C'est lui qui, qui pour lui Dieu est vraiment l'amour de son âme Qu'il dort, qu'il se réveille Comme dit la nuit même Mon cœur ici m'exhorte et j'ai constamment l'éternel Et que je me rappelle comme je disais Aujourd'hui à, à, à pendant que je conduisais à votre soeur, j'ai dit, Ouh, dans mes oreilles, il y a ces cantiques qui, qui, qui, qui, chantent et qui, je le connaissais pas bien, mais rien qu'à pouvoir l'entendre. Oh, vous savez lesquels? J'ai dit, au-delà des océans. j'ai, j'ai vu la vidéo, il était debout ici. Je regardais, j'ai dit, mais cet enfant, c'est extraordinaire. Et puis comme le chantait, j'ai appris simplement par voir comment elle était Donnez-moi. Hein? bénisse oh, oh, oh. vous savez quand j'entendais Noémie chanter 50, ses c'est sa voix était tellement si et Amen. je disais Seigneur ça rentrait ça restait là dedans je me suis réveillé le matin j'ai dit entends les bris des mains. j'ai dit oh, oh, oh. j'ai c'est ta voix dieu soit béni ouais, j'ai dit quand on voit nos enfants se tenir debout comme ça on a des larmes on dit Seigneur au moins même si on part on sait que la postérité s'accrochera qu'il ouais. chante avec, parce qu'un cantique hein, difficile. Oui, et puis il monte comme ça. Ah, je crois que la chorale est ouverte. Et dans la chorale des enfants, je pense. Dieu oui. soit béni. Amen. On continue. Allez tu seras béni dans la ville, verset 3. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton goût et ton menu bétail, seront, toutes ces choses so seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront donc bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni aussi à ton départ. Vous vous rendez compte À l'arrivée, je suis béni. Donc maintenant, pendant le temps que je suis là, je suis béni. Quand je pars aussi, je suis béni. Est-ce que vous comprenez Simplement parce que j'aime Dieu. Parce que j'obéis à ce qu'il a dit. Il a dit ceci, il a dit, mais Dieu a tant aimé le monde. <rire> La solution à mon problème, parce qu'il ne savait pas marcher sur la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Amen. Nous avons parlé de celui qui devait donner la vie, n'est-ce pas oui. Mais Vous avez compris, nous ne sommes pas les plus jeunes. Vous avez compris, non oui. Alors, ici, nous retournons ici dit. verset 7, dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Est-ce que tu as entendu ça Amen. Tu as entendu mon frère. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc dans toute ta vie, aussi longtemps tu t'accroches au Seigneur, tu auras des ennemis, tu auras des gens que vous détestez, mais jamais aucun d'eux ne pourra avoir le déçus sur toi. Quand Dieu dit ça, c'est 100% la vérité. C'est cela qui fait peur à Satan. Il sait que si cet homme ou cette femme sait qui il est, moi j'ai perdu le terrain. C'est ça le grand problème. Elle nous continue. Que Dieu te bénisse mon précieux frère. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Amen. <rire> et oui, Dieu a donné la terre d'Israël aux fils d'Abraham. Les pays d'arabe. Les Arabes se sont liés en certains moments, alors que ce pays d'Israël ne venait que de commencer. Ils pas dit, mais maintenant, on va aller, comme nous, les Arabes, nous avons beaucoup d'armées, nous sommes là. Oui, ils se sont tous levés. Vous connaissez cela, non Bien sûr. Israël, petit pays. Toutes les armées arabes ont dit mais on va les engloutir, on va laisser de la mer, comme ça, nous, on Et quand ils sont venus. et oui, mon frère. Chose extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas s'expliquer. Petit arbre a battu toutes ses armées. C'est comme ça qu'il a reconquis, en fait, les territoires Amen. de 67. Parce qu'il faut que vous puissiez combattre. C'est important, cela. Dieu te montre sous tes yeux que ce qu'il a dit, il accomplit aussi. Bien sûr, nous continuons rapidement. Alors, il dit, ça va dans cette Verset 8, il dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes grignées et dans toutes tes entreprises. » Il te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Ah, j'ai béni le Seigneur. J'ai eu à pouvoir, vous savez, moi je n'ai pas l'occasion de pouvoir être ici, parce que je suis là, je ici, être ici, pour pouvoir aussi entendre les témoignages. Mais il y a un témoignage dont on m'a fait part, qui, qui était tellement tout changé. je pense que c'est cela. Il s'agit du témoignage de notre sœur ici, Liban. Déborah Libandé. Alors, je ne sais pas si, mais je pense que notre frère l'a mis sur le site. Quand, quand vous entendez des choses comme ça, ça vous fait quoi, vous Amen. Moi, quand j'entends ça, je saute. J'ai même envie de porter la personne. Je dis, <rires> frère, ça Amen. Je ne sais pas, vous, parce que euh, réjouissons-nous. Si les témoignages tels que j'ai eu à pouvoir l'entendre, oh. j'ai sauté, j'étais dans, dans une joie j'ai dit, Seigneur mon Dieu, elle est où Il faut me la chercher. Bon, évidemment, on ne me pas trouvé. Enfin, mais dit, l'a pas trouvée. Mais c'est vrai. J'ai dit, faites-la venir dans mon bureau, il faut que je la voie. Bon, évidemment, avec tout ce que j'ai comme situation aussi, et quand j'arrive, c'était un peu difficile pour euh, arriver. Mais je la chercher On m'a dit. Alors, que si cela est vrai, que, je suppose qu'elle est ici, elle pourra me corriger. On m'a dit. Que, oh, Amen. Ah, Amen. Ah, je, je participe aussi à la joie. Amen. Et on m'a dit. Et qu'il a dit oh, qu'il y avait donc un poste de travail oui. auquel elle devait postuler. Et bien voilà que si je ne dis pas correctement, vous devez me corriger, hein, parce que <rire> je peux commettre des erreurs, mais je voudrais que... Et qu on m'a dit que et quand il est allé pour... Il a donc postulé, et puis on a dit, bon voilà, euh, on a vu ton profil, je pense que c'est cela, et puis vient pour l'interview, c'est ça, non ah, Quand il est venu à son interview, effectivement, pareil, non, non, non, on a trouvé que non. Puis il dit, bon voilà, je pense que le problème, c'est que euh, nous avons ici des uniformes, les uniformes ce sont des pantalons pantalons ah, ça c'est quand même touchant et je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre et la dame qui était avec c'était une, une, une protestante je pense alors elle, elle dit et je j'ai dit d'autres de Buraly brandés elle elle, elle n'utilise pas les coupe coupe mais la machette <rire> j'ai dit ouf il va Libandé. il va il m'a dit parce qu'il y en a de ceux-là qui prennent un peu un peu il dit, dit, dit pantalon c'est abominable. J'ai dit et même pas dit bon non non non c'est abominable. J'ai dit ouh oh a dit il a dit oui, il a dit abominable. Ah J'ai dit, elle a pu vraiment la machette. <rire> J'ai dit, la personne qui l'a entendue, je crois. Que, parce qu'entendre, c'est abominable. Ça n'a peut même pas dire que ce n'est pas conforme, ma aux femme. Mais elle a dit, c'est abominable. J'ai dit, hé, hey, que Dieu la bénisse. Hey, elle a dit, mais abominable, dit, oui, abominable. <rire> oh, Dieu bénisse nous tous. Euh, on a la joie d'entendre des frères et sœurs qui sont déterminés, en fait. Qui n'ont pas peur, effectivement, de perdre leur emploi, ou ceci, cela. Évidemment, il dit abominable, c'est abominable, je ne peux pas porter des pantalons. Ah bon Ok, bon. J'ai compris, il dit, bon, eh bien, vous partez, on va probablement voir la population. place. C'est ça je comprends. Et puis après, on la, on la reconvoque. On la reconvoque, effectivement, aussi, Donc, euh, pour demander si tu peux aller donc, travailler chez Docs. C'est ça, non eh ben, alors, alors, alors, on devait donc la tester, voir comment ça se passe. Alors, il est parti, porter pantalon, il dit, non, moi, pas le pantalon, le pantalon abominable. <rire> Depuis qu'il a dit abominable, elle ne peut pas changer. Ah, les que Dieu te bénisse. Amen. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est quand même extraordinaire. C'est une leçon pour beaucoup, en fait. Et puis il est parti avec ce euh, vêtement, mm -hmm. la jupe, hein La jupe, jupe, jupe, jupe. Puis elle a travaillé allègrement, événementiel, c'est ça Il mm -hmm. a travaillé allègrement, allègrement. Et pendant qu'il travaillait, je crois que tout ce champ, le staff là l'observait. Mm -hmm. Pour voir comment il pouvait, c'est-ce est que... Est parce qu'un enfant de Dieu n'est pas complexé. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, es, tu es dans ta jupe, mm -hmm. Mm -hmm. tu dois être vraiment bien à l'aise. Pourquoi serais-tu complexé Parce que tu te sens dans ton élément. Ça, c'est quand tu aimes Dieu. Ils l'ont observé, ils l'ont vu que par rapport à ceux-là qui sont avec des pantalons, qui sont comme des, je ne sais pas moi, un pour marcher, ça fait, pour faire, ça devient problématique. Et tu es à l'aise. Puis on voit là la prestance. Vous savez, c'est joli, hein, une, une, une dame dans une jupe, dans un tria bien, bien, bien là, quand elle marche, on la respecte. Il l'a observé, il l'a observé. Et vous voyez que même les clients, parce qu'il y a une fille d'Abraham, qui a pris potion pour la parole, la lumière la suit. Tous les gens qui la regardent, qui demandent, ah oui, oui, mademoiselle, madame, oh, elle a révolutionné dans l'endroit. La, la décision est quoi toutes les hôtesses maintenant sont à hein? ah, oui. Frères et sœurs, je dirais à mon frère notre informaticien les deux qu'ils puissent nous mettre ces témoignages partout hein? les pousser un peu plus haut comme ça pour que tout le monde voie un témoignage quand la parole de Dieu convainc quelqu'un il n'a pas joué l'hypocrisie en disant oh vous savez non non, non, non, abominable abominable <rire> non <rire> abominable frères et sœurs peut-être que vous êtes ici ou bien ce qu'ils sont l'écoute parfois vous jouez ici non, moi je pas peux... mais quand vous allez quelque part dans le travail en pantalon pensez un peu si le Seigneur vient ce jour-là vous avez une jeune sœur qui chasse du jour parce qu'il en a besoin tout ça mais on lui propose à cause de la foi dans la parole de Dieu. Regardez comment Dieu a changé. Non, frère et sœur. Donc, on, la décision a fait que par la foi de cette sœur, tous les systèmes. Amen. Frère, Amen. vous ne voyez pas, frère. Vous devez battre plus de mains quand même, non Vous ne voyez pas, frère, une petite fille comme ça, qui est la Libanese, vous la connaissez, non a fait avec le système. Hey, Qu'on dise que maintenant c'est fini. Toutes les demoiselles, effectivement, n'en pas de pantalon. On ne peut que glorifier Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui s'est confié en toi. Il ne sera jamais confondu ni confus. Lève-nous, nous allons prier.